Le saviez-vous Chaque étudiant dispose d'un compte lecteur sur le portail des bibliothèques universitaires. Ce compte me permet de voir mes prêts en cours, de les prolonger, d'accéder à mes données personnelles et de suggérer des achats. Pour y accéder, je me rends sur le portail via l'adresse scd.uh.fr ou en passant par iservice.uh.fr e section ressources. Je clique sur le bouton « Mon compte » et je choisis la catégorie « Étudiant ». Sur la page d'authentification, je saisis mes identifiants universitaires. Les différentes fonctionnalités de mon compte sont dans le menu de gauche. Par exemple, pour voir mes prêts, je clique sur l'onglet suivant. Dans ce premier cas, je vois le nombre de documents que j'ai empruntés et la date à laquelle je dois les rendre. Oups cette date est proche et je n'aurai pas le temps de définir. Pas de panique, je peux les prolonger. C'est simple, il me suffit de cocher les livres que je veux garder et de cliquer sur « Prolonger ». Attention, je n'ai droit qu'à une seule prolongation par prêt. Dans ce second cas, je m'aperçois que j'ai un livre en retard, ce qui m'empêche de prolonger à la fois l'ouvrage concerné, par le retard, mais également mes autres prêts. Aussi, je n'ai pas reçu d'email pour m'avertir de ce retard. Je vais donc vérifier si mes informations de contact sont à jour. Je reviens à l'accueil et je clique sur l'onglet Identité. Ma fiche indique les informations que j'ai fournies lors de mon inscription à l'UHA. Si elles ont changé, j'en informe les bibliothécaires en envoyant un mail à bibliothèque.scd.uha.fr. L'adresse email renseignée est mon adresse UHA. Je n'avais pas pensé à la consulter. Il faut que je le fasse plus régulièrement. Car c'est celle que les BU utilisent pour me contacter. Notamment si un livre que j'avais réservé est mis à ma disposition. Ou, comme dans le cas présent, si j'ai un document en retard. Attention, au-delà de trois jours de retard, je risque une suspension. Je ne pourrai plus emprunter de livres. Mon compte me permet également de voir la liste des services que me propose ma BU. Si j'ai besoin d'accès à distance ou aux ressources numériques D'emprunter une tablette tactile De photocopier ou de scanner un document De réserver un livre Ou une salle de travail Pas de souci. il me suffit de consulter la rubrique concernée ou de me renseigner au bureau de prêt pour savoir comment faire. Je peux également suggérer un achat. C'est un service qui me permet de proposer au SCD d'acheter un ouvrage qui m'intéresse et qui n'est pas disponible dans les BU du réseau. Comment procéder Sur la page « Suggestion d'achat », je clique sur le plus, je sélectionne la catégorie à laquelle appartient le document, article, livre ou revue. Dans le formulaire, je saisis autant d'informations que possible sur le document, puis je clique sur « Envoyer ». Ma demande apparaît en traitement. Si le document que je souhaite est jugé intéressant pour les bibliothèques de l'UHA, ma demande sera acceptée. Dans le cas contraire, elle sera rejetée. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.